Bienvenue sur la chaîne de GeekMPS, avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog et tous les détails de ce test seront sur le blog, enfin si j'ai le temps. Je vous présente quoi aujourd'hui Le Honor 70 qui m'a été prêté par le service de presse de Honor. Donc si vous avez des questions, c'est... Ben, en fait, je ne pourrais pas y répondre si c'est des questions très pointues, sinon je demanderai au service de presse. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'emballage du Honor, qui est une, toujours une très belle boîte, on trouve une coque souple, le téléphone bien entendu un chargeur 66 watts, c'est écrit dessus, un cordon qui le va bien, un petit pin pour changer les cartes nano SIM, et sûrement de la documentation, mais comment c'est le service de presse qui me l'a prêté, je ne sais pas. Tout de suite, on va faire un petit tour du propriétaire, comme c'est l'habitude. Sur la face avant, nous avons un écran OLED qui se rafraîchit en 120 Ga... Hz et qui a une définition de 2400 par 1080, c'est un 6 pouces, 7. Nous avons aussi un capteur de 32 000. 32 mégapixels, qui fait très bien taf, sur la tranche nous avons le bouton power, le bouton de volume, sur la patte arrière nous avons un capteur de 54 mégapixels IMX 800 pour ce qui aiment les stats, et son capteur grand-angle, une LED et un autre capteur de 50 mégapixels sur ce côté, Rien du dessous, en dessous qu'est-ce que nous avons, nous avons la trappe. Un micro, merci de faire la netteté mon coco, nous avons la trappe, un micro, un USB-C, un haut-parleur, et au-dessus nous avons juste un petit micro, voilà. Pour les dimensions, donc il fait 161 mm de haut, 73,3 de large, et franchement il est pas très épais, il fait 7,9, et pour 160. 178 grammes, ce qui est pas mal, qui est sympa. C'est léger et ça le fait. À l'intérieur de la bestiole, c'est écrit, nous avons un Snapdragon 778G+, nous avons 8 Go de RAM et 256 Go de ROM. Pour le GPU, c'est un 642L, je ne sais pas trop ce que ça va. Niveau connectivité, il bon, est équipé de toutes les bandes passantes qui existent en France, donc ça devrait le faire. Bien entendu, il est 5G, les premières impressions sont bonnes, c'est du verre, euh, non c'est pas du verre pour une fois. Euh, ça glisse pas trop, c'est pas mal, mais je vous conseille de mettre la coque, ça vous évitera bien des ennuis. Le OLED sans verre, c'est légèrement courbé. Parlons vite de la gamme, la gamme des processeurs 768, c'est entre le moyen de gamme haut et le haut de gamme. C'est une gamme hybride, on va dire, pour satisfaire toute la clientèle. Donc ça, c'est plutôt bien. Moi, mes premières impressions, c'est qu'il est, est très très bien, j'ai pas eu de problème, et franchement, il est plutôt léger. Donc ça, ça le fait pour, euh, pour cette gamme-là. J'ai oublié de vous parler du capteur, il est sous l'écran, il marche plutôt bien, et plutôt réactif. Par contre, l'écran est hyper réactif, ça franchement, on a zéro souci. Et ça tombe bien parce que, comme vous voyez l'interface... Ils ont fait disparaître les trois petits boutons, donc il faudra vous habituer au petit geste. On peut programmer la touche, oui je crois avoir vu qu'on peut programmer la touche Power pour faire des SOS, mais je vous confirmerai ça sur le blog, donc ça vaut toujours le coup d'aller lire le blog. Niveau puissance, bon, alors là vous n'avez aucun souci, comme vous voyez on fait passer à peu près n'importe quel jeu, et vous pouvez passer à peu près n'importe quel traitement, puisque moi je m'amuse à faire du montage avec CapCut et ça va plutôt bien en communication. Alors en communication il n'y a pas de surprise comme euh, tous les téléphones de ces gammes là, ils suppriment un peu le bruit ambiant. Le problème c'est que quand vous êtes dans un bruit ambiant c'est vous qui entendez pas trop et là malheureusement le haut-parleur il n'est pas super fort. Il est situé là, peut-être que je n'ai pas dit, il y a un autre petit haut-parleur situé là. à l'intérieur nous avons du Wi-Fi 6, de la 4G, de la 5G, du NFT, du Bluetooth qui marche très très bien. En Bluetooth, on peut mettre une manette et des haut-parleurs, c'est pas mal pour le jeu. Allez, on le passe au Nperf. Nperf, il dit quoi Il dit que mon wifi fi n'est pas très très rapide, mais bon, en même temps, c'est plutôt mon réseau qui est pas rapide. C'est une box qui n'est pas fibre. Pour tester le NFC, moi j'aime bien tester avec une application que tout le monde nous en vit pas. C'est euh, quest ce que j'ai sur mon passe Navigo. Donc Je prends mon passe Navigo, je le passe et il me dit que j'ai... 4 titres, donc ça marche bien, donc j'ai pas de souci, le NFC marche, et on peut faire un rechargement, ça marchera aussi, donc le NFC c'est ok. Alors je lui ai fait faire des benchmarks, juste pour, pour le fun, pour voir ce que ça donne, Bon ben, on a des résultats plutôt corrects, vous voyez il est à 551 926. je rappelle qu'on est sur du 778+, plus. donc c'est des résultats très corrects, J'ai pas noté de chauffe particulière, il ne chauffe pas, le son, eh bien, on n'annonce pas de partenariat. Euh, le son, eh bien, il, franchement, il est correct. Ça vous permettra d'écouter du son. Mais je vous conseille tout de même de brancher des enceintes ou de brancher un casque. Vous aurez un net meilleur son. Côté vidéo, il n'est pas en reste. Allez, un petit test sur Disney+. Allez, on passe au gros morceau, qui est souvent la photo. Pour d'autres, ce sera les jeux et pour d'autres, ce sera... On retrouve exactement le même appareil photo que sur le, Magic, le Honor Magic 4 Pro. Donc, on retrouve le mode focal, le mode cliché nocturne, le mode portrait avec ces deux petits bokeh possibles, le mode photo avec plusieurs modes. Je vous rappelle que les paramètres, c'est ici. Donc, on peut régler euh, certaines choses. Comme le, le flash, le machin, le tweet. Comme d'habitude, pour avoir le capteur, c'est ici que ça se passe sur le zoom. Vous pouvez revenir en zoom-fois, hein, juste un petit cliquer. La vidéo que du classique, si vous voulez pas vous prendre la tête. Et comment on a les paramètres, on les a là dedans. Donc on peut aller jusqu'en 4K, 30 f, euh, euh, images par seconde. Vous pouvez, vous voyez, ajouter tout plein de petits formats. Ça marche. Pour la vidéo le multi vidéo n'a pas été oublié et donc je vous rappelle comment ça marche le multi vidéo vous marquez ici et vous sélectionnez soit en petite vignette coucou c'est moi et c'est plutôt bien fait et vous voyez qu'il y a ici l'historia dans le mode plus on retrouve le mode pro on n'a pas le mode ralenti panoramique le hdr le timelapse le filigramme le document le super macro le haute résolution le solo cut et le storia. L'autre résolution, c'est juste pour le passer en 48 mégapixels ce qui est, qui est très très bien. Alors le mode que j'avais jamais testé, c'est vraiment testé, c'est storia. Storia, vous avez deux possibilités, soit en une seule prise, donc en gros il faut prendre 24, 25 secondes d'image et il vous fait une jolie petite animation comme ça. Sinon vous prenez des modes de scène. là il faut quatre séquences, vous filmez quatre mini séquences et après, vous les assemble pour faire un truc assez joli. Il y a aussi la musique, mais ça, vous pouvez la virer, évidemment. Donc, c'est plutôt bien fichu et c'est un appareil photo qui va bien. Je vous laisse avec un condensé de photos. Donc, ici, c'est les zooms. Et je ne mettrai pas de commentaires, c'est pour que vous ayez une idée de ce qu'il arrive à faire. Voilà, je fais une vidéo juste pour tester si le micro annule certains sons. Parce que je. d'à côté, là, qui utilise ce truc pour souffler les feuilles alors qu'il n'y a plus de feuilles. Voilà, c'est juste un test. Je ne vais pas vous mentir sur l'autonomie, je n'en sais rien. Je l'ai laissé en Wifi euh, la plupart du temps et il tient, euh, il a tenu trois jours. Oui, ce n'est pas un test in intensif comme je peux le faire euh, de temps en temps. Donc, j'évalue, ça doit largement tenir une journée avec une utilisation normale. Alors pour tester le GPS, je n'ai pas fait comme je le fais d'habitude, cette fois-ci je l'ai mis dans ma poche arrière et j'ai tracé mon parcours à vélo, du retour et de l'aller. Donc il y a quelques petites aberrations, Alors, je ne sais pas si c'est lié à l'application, parce que par exemple on voit que je traverse sauvagement la route, Alors on va dire que c'est le trait qui est un peu grossier, donc globalement ça se passe plutôt bien. J'ai eu un seul problème, Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, il m'a mis le point de départ et le point d'arrivée, il dit que je vais à 63 km h Donc, mis à part ce petit laus, alors je le mets dans ma poche arrière, donc c'était peut-être pas la bonne idée du jour, j'ai peut-être, sans faire esprit, cliqué sur pause. Ce qui peut arriver, d'où les mauvaises mesures. Mais globalement, il s'en sort très bien. Quelque chose qu'il fallait que je vous montre, c'est ce petit mode lié avec Windows, et ça permet plein de petites choses. Donc, je dois scanner un petit code QRC, donc on y va, il l'a trouvé, il se couple avec le téléphone, donc, on va tout autoriser. Voilà, mais ça, on ne le montre pas assez. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien. On peut passer un appel, on peut, faire, on peut utiliser une application, on peut envoyer des photos, afficher mes photos, envoyer des SMS à mes applications de mon téléphone, et on peut les lancer. Alors, on va essayer, euh, qu'est-ce qu'on pourrait lancer Évidemment, il faut encore des autorisations, mais on va les donner. Hein. Voilà. Et vous voyez l'application lancée sur le téléphone, mais vous pouvez y accéder du coup euh, euh, comme ça. Donc ça, c'est vachement bien. J'allais vraiment que je vous montre le mode simplifié qui est plus adapté aux personnes âgées. Donc des icônes plus grosses, beaucoup moins de paramètres et donc moins de bêtises. Et il est assez facile à quitter si vous devez reprendre le téléphone en main. Niveau installation d'applications qui ne servent à rien, il ben, n'y en a pas trop. On vous retrouve juste Netflix, Facebook et Booking qui ne sont même pas activés. Vous faites ce que vous voulez quelques utilitaires bien sympathiques comme les fichiers, le bloc-notes et les emails, évidemment la boutique Honor, les applications Google, ils sont là. Alors maintenant que j'ai largement habitué Magic UI 6, franchement, c'est un bon téléphone. Donc on passe tout de suite à la conclusion, mais je me suis spolié. L'affichage, il n'y a rien à dire, la puissance, elle est très bien. Euh, en communication, je n'ai pas connu de soucis, mais ce n'est pas parce que je ne connais pas de soucis que vous n'en vous aurez peut-être pas avec votre opérateur. Pour le Bluetooth, le Wi-Fi, zéro problème, ça passe super bien sur mes installations. Même mes vieux casques tout pourris euh, qui en général plantent à certains téléphones, là il n'y a pas eu de soucis. Niveau puissance, pas de soucis. Niveau 100, eh étonnamment, il est pas mal. J'ai laissé tourner euh, l'eau par l'heure et je trouve que ce n'était pas... Euh, Niveau vidéo, euh, visionnage de vidéo, ben là, vous n'aurez pas de soucis, euh, c'est hyper fluide. Et franchement, ça ne chauffe pas des masses. L'affichage, il est bien. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il est très fin, il va très bien à la poche, il est assez léger. Et ça, c'est vraiment plaisant quand vous passez de mon téléphone qui est un poco F3, qui est plutôt un peu et vous passez à ça, c'est vachement bien. L'affichage, il est très fin, très beau, très joli. Et franchement... Euh, dans n'importe quel angle, ça, ça le fait. Alors, les bords arrondis, ça se discute. Moi, je trouve ça plutôt bien, plutôt agréable. L'appareil photo, franchement, très bien. Je n'ai pas eu de soucis. Euh, on va donner une bonne note. Le GPS, j'ai quelques petits doutes, mais globalement, il arrivera à s'en sortir. C'est vraiment euh, parce que je lui ai fait la torture que. Niveau installation d'application qui ne servent à rien, il ben, n'y en a pas trop. Alors, il manque pour moi toujours le volet d'application, mais je dois être le seul à utiliser. Donc globalement, un, pour moi, c'est un bon téléphone. Vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like, vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça permet aussi de continuer, de faire vivre la chaîne. Et je vous remercie d'avoir visionné jusqu'à la fin. A bientôt pour une prochaine vidéo.